Ok. Bon, les enfants. Mais ici, c'est pas les dames. Les enfants. Pardon, asseyez-vous correctement. Asseyez-vous. On va continuer. Donc, euh, je voudrais, on, on est là pour remettre euh, de façon officielle les fonds qu'on a collectés cette année pour euh, les, pour de Jésus. Et un offrinat, c'est pas seulement la nourriture. C'est pas seulement la nourriture. Il y a les problèmes de santé, il y a euh, les, les fournitures, il y a les vêtements, il y a les urgences. Donc, à euh, <coughs> ah bon, nous avons pu collecter la somme de 1 million deux mille francs. alors. Yeah, c'est ça que beaucoup d'entre vous, quand vous allez grandir, vous allez venir donner même plus que ça. Vous allez souvent venir des échecs de 10 millions à maman Nathalie. Ah, ah, vous allez dire que, voilà, Il met le terrain de foot à l'offrina. Quand foule, on fait un terrain de foot, vous allez venir mettre des choses comme ça. Même la piscine. Vous allez mettre la piscine quand vous avez grandi, non Oui. Voilà. Donc, est, on a commencé notre travail petit à petit. Donc, l'année passée, en, en décembre, quand on a collecté les fonds, l'année passée, on avait émis un projet... Euh, ou dans, dans, par la grâce de Dieu construire quelque chose que vous avez votre endroit et vous quittez, vous sortez de la location. Donc euh, l'année passée les fonds qu'on avait collectés, ça nous a permis de mettre l'avance pour un terrain. Et euh, par la grâce de Dieu, d'ici la fin de cette année, on aura tous les documents qui seront prêts. Applaudissez alors. Applaudissez, applaudissez. Voilà. Parce qu'il ne faut pas que le projet s'y porte, ça, ça pèse seulement sur maman Nathalie. Il ne faut pas que ça pèse seulement sur elle seule. Dieu lui a donné une vision, Dieu lui a donné aussi la force. Parce que vous savez que vous n'êtes pas facile, non? Oui. Vous savez que vous. Vous, vous tapez chacun d'entre vous là, vous savez que ce n'est pas facile, non? non. Il euh, y a des gens qui avaient deux enfants, ils peuvent avoir l'arrêt cardiaque. Imaginez alors avec 25 enfants. Vous savez comment c'est dur. Oui, monsieur avait sur l'ancien <rire> Donc, Dieu lui a donné la force pour qu'elle soit derrière vous avec le bâton tous les jours. Et que vous avancez. Donc, euh.. Je veux aussi remercier ceux qui ont... Parce qu'il y a des personnes qui regardent souvent ce que je fais. Parce que je parle beaucoup de vous, aux gens qui me suivent. Euh, je dis que vous êtes des personnes gentilles. Vous êtes gentilles, non Oui, maman. Vous, vous avez des rêves, vous avez les rêves, non Oui, maman. Voilà. C'est moi une personne qui a répondu. Non, répondez tous. Il y a aussi oui, les choses qu'on a prévues. Oui, Donc il y a des choses qu'on a aussi prévues pour cette année. Pour oui, vous permettre... Parce que je ne veux pas seulement venir vous donner un petit tous les jours. Avant je venais ici, là, on faisait les ateliers sur les, les, la vision et tout ça. Parce que je suis très occupé mais je veux quand même, je veux plus seulement que c'est la nourriture que vous venez. Vous mangez, vous mangez, vous mangez et après. Je veux plus que ce soit seulement la nourriture. Donc, il y a des choses qu'on va mettre officiellement sur pied. Donc, euh, la somme que nous avons collectée ici, euh, nous allons remettre ça officiellement à votre mère, qui est maman Nathalie. Donc, euh, Monsieur Abessola, est-ce que tu peux venir Tu vas un peu faire le discours, tu vas sortir le discours. On va voir un peu ce que ça va donner. Merci, voilà. Bonjour à tous. Salut. Merci déjà pour tous ceux qui sont venus, et tous ceux qui ont participé, que ce soit en pensée, que ce soit physique, que ce soit en prière. Euh, ce dont donc, euh, on a pu cotiser, par la bonne volonté et la foi de quiconque, on vous remet cela avec bonne foi et que cela soit bien fait. Vous nous dire mm -hmm. et que quiconque sera content de dire que le peu que j'ai donné, j'ai vu ce que ça a mm fait. -hmm. Donc, par la grâce de Dieu, nous devons de bien vouloir prendre cela. Yes, yes. Voilà son chèque, elle est tante. Voilà, on s'arrête, le policier, le Yes Pas oui, okay. le pas, non, non. Ok, encore je dis merci à François Jocéline et à toute oui. son équipe, et à tous les tatas et les tantes, oui, oui. les tontons, des enfants de l'Opéra, qui chaque année, nous soutiennent l'année dernière vous avez envoyé toujours presque la même somme et cette mmh. somme a été avancée pour le terrain mmh. j'ai remis cet argent à... elle m'a remis bien sûr seulement mais après nous sommes allés sur le dessus à voir le monsieur et on a remis l'argent pour l'achat du terrain mmh. ça encore c'est pour la suite parce que ce n'était pas seulement n'était pas fini on avait juste avancé mmh. maintenant pour la suite des travaux on va encore remettre après propos de celui pour qu'elle continue à mm -hmm. faire les travaux parce que c'est elle qui dirige ça en fait. J'ai décidé que c'est elle qui dirige ça parce que c'est elle qui a vraiment euh, euh, initié l'idée mm -hmm. de pouvoir aider et donner à loffre que le juge puisse un toit. Mm -hmm. Donc quand vous cotisez comme ça, euh, à la rentrée, elle est, vous avez cotisé, elle a porté ça ici. On a essayé de payer les pensions des enfants. Applaudissez pour ça. Okay. Elle a dit que dans, dans ça, on va, on va prendre une partie pour fêter à Noël, mais le reste, on prend pour le terrain, parce que quitter à location, c'est ce qui est l'idéal. Mm -hmm. Donc on va prendre une partie pour remettre toujours au monsieur pour mm -hmm. que le terrain soit d'ici la fin de l'année, comme mm -hmm. elle a dit, à notre disposition pour travailler. Mm -hmm. Donc euh, je voudrais encore dire merci à tout le monde. Merci pour d'avoir pris au projet que Pasteur a initié pour les enfants. Et que le Seigneur qui vous a poussé à cœur de faire ce don pour que l'on ait le terrain pour le rendre au sanctuque. Amen. Amen. Amen. Amen. Euh, je veux aussi préciser que même les dons qu'on fait pendant l'année, parce que l'année passée en décembre, je lui avais proposé que pendant l'année qu'on fait les dons, c'est vrai qu'elle a souvent les urgences, les maladies, les choses comme ça. Même les dons qu'on fait pendant l'année, qu'elle prenne un pourcentage, et comment mettre met de côté. Parce que quand on va commencer la construction, ça demande beaucoup d'argent pour construire, faire la fondation, faire les murs, tout ça là. Donc ça aussi, on a déjà commencé euh, euh, sur un compte par particulier pour de l'orphelinat. Elle a commencé à mettre de l'argent dessus. Mmh. Donc je lui ai demandé tout à l'heure, et elle m'informe qu'il y a déjà dessus 450 000, mmh. c'est ça non Oui. Voilà. Mmh. Donc, je remercie ceux qui envoient. Il y a des personnes qui me suivent qui envoient de l'argent chaque mois, vraiment. Dieu me met vraiment dans leur cœur. Et ils pensent à vous chaque mois. Donc, ça, applaudissez, applaudissez alors. Voilà. Parce que pendant l'année scolaire, quand vous êtes malade, on ne va pas comment appeler tous les jours pour dire que vous êtes malade. Il faut qu'elle passe à l'hôpital, paye. Quand vous avez besoin, de... il y a des urgences, il faut manger, il faut faire des trucs comme ça. Et ça, c'est parfois, parfois très lourd si ça pèse seulement sur elle. Parce que parfois, on oublie, quand, quand on dit cela, on pense à nous, mais on vous oublie parfois. Donc je remercie vraiment le Seigneur qui met dans le cœur des, des personnes de toujours se, se rappeler chaque mois que non, il y a des enfants quelque part, qu'il faut qu'on pense aussi à eux. Donc, vraiment, que le Seigneur les fortifie aussi. Amen. Que toute personne qui regarde ceci, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Voilà. Donc, nous demandons aussi que le Seigneur puisse ouvrir le chemin. Pour que les enfants qui sont ici, que les espoirs qu'on est en train de mettre sur vous, que ça ne parte pas en vain, au nom de Jésus. Amen. Que demain, vous puissiez aussi remettre à votre communauté ce qu'on est en train de déposer en vous, au nom de Jésus. Amen. Que ce que vous allez faire demain, tout ce que vous allez toucher, que ça fleurisse, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je déclare aussi que les enfants qui sont ici, aucun ne va se détourner du droit chemin au nom de Amen. Jésus. Peu importe les gens qui vont vouloir vous influencer négativement, je déclare vraiment que par la grâce du Seigneur Jésus, vous allez rester sur le droit chemin au nom de Jésus. Amen. Vous serez des exemples pour d'autres enfants au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous ouvre les portes, qu'il vous donne la sagesse, que sa lumière brille sur vous. Papa Yahweh, je te remercie pour chaque personne qui entre ici chaque fois pour de faire des dons. Amen. Ceux qui ne sont pas là physiquement, même, pattes, même ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui pensent à vous que le Seigneur leur retourne cela vraiment Amen. au nom puissant de Jésus. Voilà. Maintenant, on, on va prier pour votre mère. Allez, levez-vous. On va prier pour votre mère. Allez-y. Les enfants, là, venez. Papa Yahweh, nous savons que ce n'est pas facile. Venez mettre la main, pardon. Nous savons que ce n'est pas facile. Tu as ouin cette femme, Seigneur. Tu dois donner la grâce. Qu'elle est de ses enfants, Seigneur. Papa, ce sont tes enfants. Elle n'est qu'une bergère, elle n'est qu'une gardienne, Seigneur. Papa, nous demandons ta grâce Amen. sur elle. Que tu renouvelles ta grâce sur elle. Amen. Père, Qu'elle ne s'inquiète de rien, Seigneur. Amen. Que tout problème qui sort, toute attaque de l'ennemi, toute flèche qui vient pour l'attaquer, Seigneur, qu'elle dépose dans tes mains au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour la paix au nom de Jésus. Amen. Père, nous activons encore les anges de chaque enfant ici. Nous déclarons qu'il n'y aura pas de maladie dans cette maison au nom de Jésus. Père, qu'elle ne se fatigue pas de prier pour les enfants au nom de Jésus. Père, quand il faut corriger, qu'elle ne se fatigue pas de corriger au nom de Jésus. Père, qu'elle soit ta bouche, qu'elle soit tes yeux sur ses enfants au nom de Jésus. Père, nous déclarons aussi que même pour ses propres enfants, qu'ils seront bénis au sanctuaire au nom de Jésus. Papa, nous déclarons que personne ne va jamais se moquer d'elle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que chacun de ses enfants ici présents va la rendre fière. Au Amen. nom de Jésus. Papa, nous déclarons que même les enfants qui arriveront dans le futur, que sa force, la force de Maman Nathalie, ne va jamais finir. Amen. Au nom de Jésus. Père, que tu la fortifies encore. Tu donnes encore plus d'idées. Père, que tu donnes encore plus d'opportunités. Au nom de Jésus. Père, connecte-la avec les personnes les plus influentes Amen. de ce pays. au nom de Jésus. Père, que le travail qu'elle a commencé ici la, la mène dans, dans des bon nations qu'elle n'a jamais imaginé devait partir au nom de Jésus. Amen. Papa Yahweh, que tu bénisses le travail de ses mains, Seigneur. Amen. Que chaque enfant ici ne puisse jamais lui porter honte au Amen. nom de Jésus. Que les enfants puissent toujours revenir à leur mère, Papa Amen. Yahweh. Tout enfant qui est parti, nous les appelons comme les enfants prodiges, qui reviennent Amen. au nom puissant de Jésus. Amen. Papa, nous déclarons, Père, que nous essuyons ces larmes. Même Amen. les larmes, qu'elles n'ose pas dire à quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Père, essuie Amen. ces larmes. Donne-lui la force, Amen. Seigneur, que là où les gens se moquent des Seigneur, qu'ils aient honte à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Nous écrasons tout lionceau. Tout dragon, tout aspic qui a eu à parler dans sa vie, oui. au nom de Jésus. Amen. Père, que ce travail qu'elle est en train de faire, ça libère ses générations Amen. à venir sur dix Amen. générations Amen. au nom Amen. de Jésus. Papa, nous te disons merci. Merci Seigneur. merci. merci Seigneur. Merci Seigneur et merci encore Papa, Papa. Yahweh. Merci. Amen. Père, qu'elle soit une inspiration pour d'autres personnes. Qu'un joueur puisse écrire son livre, elle écrit son histoire pour inspirer d'autres personnes au nom Amen. de Jésus. Amen. Que d'autres femmes camerounaises s'inspirent de ce que tu es en train de faire, maintenant dans ta vie Et qu'ils comprennent, Seigneur, que servir Dieu, ça paye au nom de Jésus. Papa. Papa nous te disons merci, merci Seigneur. Tâche, que tu la fortifies, que tu la gardes toujours, merci Père, que tu renouvelles l'ençon dans son corps, dans merci sa vie, au Seigneur. nom de Jésus, Amen, Amen et Amen, Amen, voilà, merci Seigneur, amen. merci Seigneur, <rire> yes, votre l'énergie, il sent que tu pousses, souvent les enfants ici là, voilà, maintenant, de variance, ah, ah. Y a de manger. Amen. Bye bye. A...